Est-ce qu'il est nécessaire de sortir de sa zone de confort pour vivre des expériences extraordinaires Personnellement, c'est ce que je crois. Le froid a toujours été une épreuve pour moi, mais en quête de frissons, d'aventures, j'ai décidé de me frotter à l'inconfort en me donnant comme défi de rester immergé dans une eau à 9 degrés en suivant la méthode Vimov. Tout commence lorsque je découvre Vimov. Force de la nature au parcours atypique et au look de chaman des temps modernes, Vimov, qui est aussi appelé Iceman, est connu pour avoir battu d'innombrables records d'endurance, principalement autour de sa capacité de résistance aux températures extrêmes. Il est probable que vous le connaissez déjà, comme d'ailleurs des millions de pratiquants qui suivent sa méthode à travers le monde. Mais est-ce que vous connaissez vraiment comment Vimov est devenu Iceman On voit ça en 30 secondes. Vim est né aux Pays-Bas dans les années 59. Tout jeune déjà, il s'intéresse aux philosophies bouddhistes et hindouistes. Dès ses 20 ans, il va se confronter à des épreuves insurmontables et éprouvantes physiquement. Pendant des années, il continue et il pousse toujours les situations et les épreuves à son extrême. On se retrouve du coup en 95, et la vie de Vim est sur le point de basculer. Alors qu'il est papa de 4 enfants, son épouse, atteinte de troubles psychiques, décide de mettre fin à ses jours. Suite à cet événement tragique, Vim est dévasté. Par contre, il reste persuadé qu'il aurait pu sauver sa femme s'il l'avait entraînée avec sa méthode et ses exercices. Se sentant coupable, il décide alors de partager la méthode au plus grand nombre. Peut-être que la prochaine fois, la méthode Vimoff pourra sauver une vie d'une personne instable ou dans le besoin. Finalement, pour Vimov, le froid aura été bien plus qu'un exutoire, ça aura été une thérapie et presque une initiation d'ordre spirituel, et comme il aime le dire, ses enfants l'ont fait survivre, mais c'est bien le froid qui l'a guéri et qui lui a permis d'aller de l'avant. Toujours désireux de vouloir découvrir de nouvelles pratiques et partir à l'aventure, je vais appliquer sa méthode et tester ma capacité à surmonter le froid en essayant d'analyser ce que cette expérience m'a apporté. On s'habille, on prend le matos. ai marre d'être des feignards d'être C'est tout à l'ombre, c'est n'importe... Ça va être très très très très très très froid. Pour réaliser cette expérience, je suis accompagné de Lucas, un ami que j'ai rencontré quelques mois plus tôt. En fait, on s'appelle le matin au téléphone et sur un coup de tête, on se dit que c'est aujourd'hui qu'on doit se lancer un défi. Et pourquoi pas aller dans les okay, Alors, autant le bon. dire de suite, nous n'avons aucune préparation. On se renseigne sur la méthode, la respiration, le processus et on s'entraîne. Peu. Très très peu. Go. Ouais, ouais, ça va être bien, on tend directement euh, vers euh, l'exercice euh, difficile. On arrive au bas d'Elon et on se dit que finalement on va remonter le cours d'eau pour atteindre à la source. Parce que c'est l'endroit qui sera le plus froid et c'est aussi un endroit vraiment fantastique. On vient d'arriver. Génial wow, La a l'air ouf Et une fois qu'on arrive sur place, on se prépare. Je fais quelques plans en drone et puis on se dit qu'on commence les exercices. Sincèrement, je me rends compte que les exercices, on les fait, mais euh, je ne suis pas concentré, on les pratique je pense pas de la meilleure manière possible. Mais on tente quand même, on essaie de les faire, ça dure à peu près 10 minutes, et après on est prêt à débuter l'expérience. Et crier aussi dans l'eau, crier c'est hyper euh, hyper puissant. D'accord, on va rajouter te... ça. Ah oh L'oxygène active l'expulsion des déchets métaboliques, le dioxyde de carbone dilate les vaisseaux sanguins. C'est pour ça qu'on peut avoir du coup plus d'oxygène, j'imagine. Ok. C'est bien ça, parfait. Vas-y, je te suis Putain de merde Bien sûr, c'est la partie la plus fraîche, c'est très très froid, et c'est vraiment intense de ressentir cette sensation de membres qui s'engorgent. Nous sommes conçus pour être heureux, forts et en bonne santé. Mais ces capacités ne sont pas éveillées. Qui est capable de les révéler C'est nous Elle est froide, là Lorsqu'on arrive à la lune, on répète encore une fois l'exercice et finalement, on se met directement à l'eau. On lance le chrono, et puis c'est parti. Le but, c'est rester 5 minutes. Ouais. Ouh. Ouh. Ce que nous faisons, même des méditants avec des années de pratique n'arrivent pas à atteindre le niveau de profondeur que nous atteignons grâce au Froid ouais. Oh Putain, mais Je vais pas vous le cacher, c'est froid. C'est très très très très froid. J'essaie de partir en méditation. Il faut qu'on se calme. Et quand on est en panique, mais rien à craindre. Assurément moins qu'un bac de glaçons. Mais croyez-moi, pour quelqu'un pour qui le froid a toujours été une épreuve, là, pour le coup, c'est vraiment une épreuve. Vous ne pouvez penser à autre chose qu'à votre survie lorsque vous êtes dans l'eau froide. Vous ne pensez pas à ce qui vous tracasse ou à vos émotions. Il reste encore une minute. que je propose, c'est d'aller dans la grotte. Plus que 10 secondes. pris la décharge. On arrive à la fin des 5 minutes, et en fait on décide d'aller dans la grotte pour aller un peu plus loin dans l'expérience, rester immergé plus longtemps, et aussi parce que l'endroit est merveilleux et c'est trop cool d'aller dans une grotte. Une fois dans la grotte, on a la possibilité de monter sur les parois et de se reposer. Sincèrement, je crois que c'est le moment où j'ai eu le plus froid de toute ma vie. J'ai tous les membres qui sont gourdis, je sens plus du tout les extrémités, mais j'ai toujours une sensation de chaleur au niveau du plexus, mais c'est pas assez en tout cas, hein. c'est pas. ça me réchauffe pas quoi. C'est comme si on sent un combat en fait intérieur entre le chaud d'une part et le froid. Et euh, bon ben bah, le froid gagnait quand même pas mal, hein. pour le coup. On va pas se mentir. Vu qu'on est en dehors de l'eau, on commence déjà à sécher. Et on sait très bien qu'il n'y a qu'une seule issue et qu'on va devoir irrémédiablement ben, replonger dans l'eau. Et là, mentalement, c'est très très très éprouvant. Parce que le corps à ce moment est épuisé. Mec Mec Putain oh. oh. Oh. Oh. Concernant la méthode, je peux pas dire qu'on l'est bien appliquée, donc je peux pas juger du tout de si elle est efficace ou non. En revanche, je comprends son processus, je comprends son fonctionnement, je comprends ce sur quoi elle peut agir. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de secret, ça peut marcher. Mais c'est plutôt une méthode qu'on pourrait prendre comme une aide un entraînement. Mais il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose d'obligatoire pour se confronter au froid. Après être sorti et retourné sur la terre ferme, j'étais épuisé. J'ai mis 45 minutes à m'en remettre. J'étais à bout. Très très très froid. faut qu'on se J'étais au sol, en boule, j'essayais de contenir la chaleur. Je tremblais, enfin bref, j'étais vraiment pas bien. J'ai mis vraiment du temps à ah, reprendre la température attends, Que je comprenne. quand on a la montre. Ce que cette expérience m'a appris c'est que le froid fait surgir nos instincts les plus primitifs pour notre survie. Alors je dis pas qu'on est capable de surmonter des températures extrêmes aussi longtemps comme peut le faire Vimov. En revanche, je suis persuadé qu'en situation de stress, il se passe quelque chose, on débloque des capacités, et on survit, parce que le corps va nous permettre de mettre en place toutes les ressources nécessaires pour nous aider en ce sens. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation, à très bientôt, salut